Le Motorhome de Deux-Guy. Okay. Attention. Bon, Martin, voilà, tu es dans un ouais. Motorhome sur base d'un châssis Fiat. Fiat ah, comme moi. Voilà. C'est un 130 chevaux. Hein? Ouais. Alors, ici tu as la table qui elle peut bouger je vais la décaler voilà tu vois on peut la bouger comme ça tu as ta directement pour manger tu vois ah, voilà ok les frites hein? <rire> voilà je la recale là alors tu as tout des rangements hein? ici voilà petit rangement là Et ici rangement également la avec la cuisinière qui ouais. jaloux les ouais. ça te peut pas rêver ça bert euh, on n'en parle pas <rire> frigo j'aurais peut-être ça un jour frigo ouais. congélateur ouais. encore du rangement ouais. hein. Le phylaton. Et alors, surprise, Martin. Martin, regarde ici. Ah. Attention. Attention. Allez. Ah C'est génial. Voilà, on sait le baisser jusque tout en bas. Ah oui, c'est un lit. Oui, c'est un lit. Un deux, lit deux personnes mais deux petites tailles. Alors, génial. viens par ici. viens, Passe par là. Là, wow, c'est la chambre. Clair, donc ici, tu, ah, as non, deux, deux ici tu as deux beaux lits ouais. et tu sais faire un troisième. Un troisième. Oh, voilà. Alors ici, tu as la douche, ouais. Voilà. une belle douche confortable, ouais. et ici, tu as l'OEC avec ouais. l'évier également. Évier. Voilà. Okay. Et alors, c'est beau le... Voilà. C'est du, no du noyer, du ouais, cage noyer ou pas C'est ah, ah, ouais. du bois de, de Balsa oh, du mois très Super bien. beau. Voilà. Magnifique. On achète, Martin Qu'est-ce <rire> <t 'en rire> que t'en penses Je <rire> vais faire un tour dans le oui. motorhome. Ouf, oui. oui, ça, ça serait okay, évidemment. Allez. Impeccable. Tu es déjà assis donc ça Ah ben bah oui, c'est génial. Je vais faire pivoter le, le siège et ah, tout et tout. Il y a un tour au franc aussi. Il ouais, est magnifique. Super quoi. Ça, c'est notre petit... Chut. Si sophistiqué que ah oui, okay. que dans l'autre, mais ça permet ouais, quand même ouais. de voir quand tu accroches ouais, ou pas. <rire> <tout rire> euh, ouais, ouais. C'est très lumineux. Hein. Ah, oui, hein. yeah. Je vais refermer, hein, Martin Je laisse tourner le moteur. Parce que derrière, il y a encore des soutes aussi et tout, hein, ça, oui, ça on oui. pourra faire le tour avec la caméra oui, après. On finira tout après. Oui. On pas tourné depuis des mois. Hein. Voilà. On est parti, Martin Ouais. Il a combien de kilomètres encore. Il a 37 485 kilomètres en 3 ans. Il y a exactement trois ans qu'on l'a acheté. De le démarrer comme ça, il démarre tout de suite. Oui, oui, oui, oui, oui. Tu as du chauffage. Hein. Il, y a des, il y a deux bonbonnes de gaz. Tu sais avoir de l'eau chaude sans problème. Et tu as aussi alors le chauffage, qui est un, un chauffage au gaz. et euh, Il fait directement très chaud, il fait bon. Mais la nuit, ça refroidit très vite aussi, hein, parce que l'isolation... C'est des motoros qui sont faits pour sortir en hiver. Donc ils ont un isolant beaucoup plus épais que ce n'est pas le cas de celui-ci. Et moi, tu es bien... Euh, tu es bien assis, là Je retrouve mon frère parce que, parce que un je d'un véhicule à autre. Tu es bien au milieu Le bruit, Ah oui Oh, il y a ouais. tout bouge dedans donc euh, on met bien des petits mousses un petit peu tout partout pour ne pas avoir trop de bruit surtout dans les armoires mais bon c'est inévitable c'est plus bruyant et quand on roule euh, un peu vite euh, oh, il ne faut plus se parler <rire> ça fait trop de bruit <rire> un euh, petit euh, 50 litres seulement alors je t'explique pourquoi c'est 50 litres parce que le motorhome ici tu ne peux pas dépasser plus de 3500 kg autrement ça devient un camion du coup tu vois ils ont mis un réservoir plus petit pour qu'il pèse moins. voilà tu as tout compris Martin c'est moins lourd, et ben c'est comme ça qu'ils ont trouvé l'astuce alors ici tu as une réserve d'eau de 100 litres d'eau propre, une réserve d'eau propre de 100 litres on va prendre ici, on va aller faire on va aller faire le plein sur le dessus de l'eau de et ça tu pourras le filmer le plat. ça filme, hein, Ça fait un réservoir. Ouais, tu vois, il me met carburant en bas. Parce que.. <rire> Tu vas devoir pousser peut-être, hein, Martin. Alors, tu vois ici c'est pas hein ici vitesse. Et bien, quelle année du coup? Celui-ci, c'est un modèle 2000, on l'a acheté en 2016, c'est un modèle 2017, celui-ci. Radio, radio, t'as pas dit radio. Ah, la radio, ouais non, parce qu'on n'entend rien. Ce n'est pas une bonne radio, il faut la mettre en fond, et du coup, euh, tu ne sais plus parler. Ouais, c'est vrai. C'est quand on est à l'arrêt. <rire> voilà. Et c'est confortable. C'est très confortable. Bon, regarde, avec les accoudoirs, tu vois, je ne me fatigue vraiment pas. Je suis comme ça, je conduis. Et je sais conduire euh, une journée entière sans problème. Et le soir, je n'ai pas mal au bras, je ne suis pas fatigué. Eh euh ben. Moi je vais faire vite à un petit week-end là hein. Hein? On va aller goûter le champagne ça te dit ça ah. <rire> rond point C'est que je vais à gauche. Comme pour aller chez Carrette. Euh, ouais. Oui, si C'est pour vois aller chez euh, au centre William Lenox, ah, je sais pas si tu vois. droit maintenant, je enfin, prends celle de droite maintenant, voilà. Et puis là-bas, c'est tout de suite à gauche. Et il fait quel poids bon, euh, En vie, il fait à euh, peu près en mille kg je crois. mais ça, euh, je ne l'ai pas Mes impressions, ouais. c'est que il est, il est très bien, on a très bien installé. Tu peux avancer encore un peu. Je vais te mettre juste devant l'entrée de garage de Stéphane ici. Tiens, donc tu vois, ouais. c'est. Voilà, ouais. ici. Voilà. Attends, je vais le mettre carrément comme ça. Là. Comme ça. C'est facile. Ouais, ouais. c'est facile. Voilà ça, ça va. Mon nom pète. le dit, passe pas son être autour. Ouais, ouais. C'est une toilette chimique. Tu sais ce que c'est, une toilette chimique, Martin Ouais. OK. Eh bien, la cassette, si tu veux, de la toilette, ah. elle est ici, elle. Voilà. Voilà, Martin ça qu'il faut aller Tous cuider. les besoins se font là-dedans. Maintenant voilà. c'est propre, t'inquiète. hein. Tu vois, maintenant, ici, c'est très Regarde ici. Ah oui. Saint-Martin. C'est tu sais à, tu sais à quoi ça sert, ça, Martin. Hein Ce sont des cales pour mettre le, le motorhome le plus plat possible, parce que si tu dors comme ça, tu glisses <rire> hors de ton lit ou tu vas t'écraser la tête au fond. Vois ici par exemple, le motoron est un peu comme ça. Parce que le trottoir est travaillé. Et alors c'est calme pour, pour être le plus grand possible. J'ai ça aussi dans pour moi. Ici, hop ouais. le c'est sur le droit. Tu vois ici, il y a tout ce qu'il faut, il euh, même un petit aspirateur, euh, euh, une fête de gaz. De quoi faire une planche aussi et tout et tout. Pour deux hein Je, je parie qu'il y a un barbecue caché quelque part. Non, ça y a pas Non Non Ça manque <rire> Alors, ici, il y a moyen d'en cacher. Ah oui, c'est les bonbonnes. C'est ouais, du LPG ça ben Non non. Euh, et c'est du gaz, une euh... gaz Ah oui, une gaz propane. Il y a deux bonbonnes. Hein et c'est avec ça qu'on sait avoir, comme j'expliquais, du chauffage dans le motorhome et c'est avec ça qu'on chauffe l'eau aussi, aussi. Euh, pour avoir. un point de chauffage. alors ici c'est une prise pour mettre du 220 volts quand tu es en camping et qu'il faut recharger les batteries des, des vélos électriques et compagnie voilà et ici tu as le réservoir d'eau pour voilà. faire le plat pour, faire, pour faire ne de pas plage. se tromper et ne pas mettre du diesel. Oui, faut <rire> pas... ça coûte plus cher. Et alors, tu as le, la réserve d'eau, tu vois, elle est là. Et en fait, là où Bernard était assis derrière ah la oui, table, ça. il était assis, la assis cuise, sur la quoi. réserve d'eau, 100 litres d'eau. Ouais. Et tu as une réserve d'eau sale de 115 litres aussi. Je ne sais pas pourquoi 115 litres alors que la réserve d'eau est de 15 litres hein, et de C'est pour avoir euh, peut-être que le... quand ton eau est sale, oui. ça prend peut-être plus de place. On, pas, on doit quand même vider vite parce qu'on met régulièrement des, des trucs de Javel dedans parce qu'on a la chaleur. Euh... Oui. Mais... oui, voilà. Mm -hmm. Voilà Martin. <rire> Donc, Martine, regarde un peu ici, t'as vu <rire> <rire> Attention <rire> voilà. voilà le moteur. C'est 130 chevaux, Martin. Voilà, comme dans la Renault Capture. Ouais. Sauf que la Renault Capture, c'est un essence ici, c'est du euh... zèle. Je sais juste où on met de l'eau pour les piscettes. Bon. Le reste, ça m'intéresse pas Alors Du oui, tu regarde ici un peu. C'est oh, ouais. une ride qui, qui s'est retiré, là c'est le, le trop plein de ton de l'eau. Ouais. Oui. Ça coule dans le moteur. Et il faut la, la, la remettre dedans. Et là. Ouais. Et ça. Ouais. <rire> <rire>